Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter les jardins familiaux. Euh, en fait j'ai un groupe de potes qui aimeraient euh, cultiver euh, leur propre potager. Donc là on arrive aux jardins familiaux. Ils sont en train de se renseigner pour avoir un jardin à eux, un jardin pour cultiver un potager. Donc voilà les jardins. Comme vous pouvez le voir c'est quand même des grandes surfaces. Donc l'idée qu'ils ont eue, mes potes, c'est qu'ils vont se mettre à plusieurs. Comme ça, ils vont se relayer et ce qui est sympa, c'est qu'ils ben, vont pouvoir aussi boire des coups. Tous ensemble se retrouver, que ce soit vraiment un endroit assez convivial et sympathique. On est tous arrivés en vélo et là, on est en train de voir le jardin qu'ils leur proposent, savoir si ça leur convient. C'est un jardin qui a été abandonné pendant un an et donc il y a quelques trucs à l'abandon. mais euh, c'est assez sympa. Là, il y a des petites bordures avec des petits escaliers. C'est vraiment sympa pour faire des fleurs ou différentes potagers. On peut voir que les voisins ont, par exemple, semé des radis. Là, on voit aussi au premier plan qu'il y a euh, le compost. Ah ouais. Alors, euh, je suis avec euh, nos amis qui souhaitent euh, acheter, enfin louer un jardin euh, familial pour, euh, pour faire euh, des petits légumes. Et des fruits. Et des fruits. Et donc et des euh, Ils viennent ils juste bons visiter bons le premier petit jardin qui était disponible. Et ils ont conclu. Alors, vos impressions bah, On a été conquis et euh, on a conclu. Et alors, pourquoi vous avez décidé de, faire, de louer un jardin familial <rire> Pourquoi parce qu'on a envie jardinier. de faire des confitures, c'est parti de là <rire> À la base, ouais, c'est vrai <rire> C'est parti des confitures, du goût pour les confitures et Du coup, on a beaucoup de chance parce qu'on pourrait déjà faire peut-être de la confiture de figues Oui, des... ou manger Non, et puis, euh, voilà, oui. c'est une manière aussi de, bah, de s'engager un petit peu euh, dans, dans voilà dans un travail écologique, et puis, et puis quelque chose de collectif et aussi exactement. Et en copain C'est ça C'est sympa C'est aussi le mot famille qui... Famille, copain... Voilà. Qui nous a décidé aussi, je pense, ouais. de faire un truc en commun, puisque individuellement, je suis pas sûr qu'on <rire> se serait lancé, chacun de l'autre côté. Mais euh, c'est euh, ouais, le fait de, de se dire qu'on va faire un truc collectif, un travail collectif, et ouais. puis euh, qu'on va pouvoir récolter tous ensemble les fruits euh, de ce travail. Et Noémie, conquise là, c'est bon Moi, je suis conquise par l'endroit. <rire> <rire> D'arracher euh, les premières mauvaises herbes. Fais-toi plaisir. <rire> Allez, symboliquement, j'en arrache aussi. Allez, l'arrachage ouais, ouais, ouais. de première mauvaise herbe. Moi, je l'ai fait déjà, mais je peux recommencer. Et voilà, ouais. on enlève la deuxième mauvaise herbe, puisque j'ai loupé la première. Avec le couteau qui va bien. Euh... Ouais. Et euh, visiblement, euh, c'est assez difficile quand même. Ouais. Ouais, yeah, la deuxième mauvaise tôt, herbe. Tôt, mais... Et voilà, c'est le début d'un long travail de désherbage, ah, puisque... Ce jardin a été abandonné pendant oui. un an donc euh, non seulement il a été soumis à l'abandon mais en plus il s'est fait un peu piller à droite et à gauche donc là on peut voir qu'il y avait une petite serre, ma foi, qui ressemble ben, oui, être restée telle que, là une petite cabanette donc apparemment le, le, le, le, le gérant responsable nous expliquait qu'il y avait des dalles mais tout a été euh, embarqué. Donc là, petit travail de déchetterie, et là, la cabane, qui aussi euh, est en moyen état. Mais bon voilà, après, euh, pour une grande équipe de potes comme ça, ils n'en auront pas pour long à s'occuper de tout ça. Voilà, donc c'est quand même, enfin euh, je sais pas, dans les autres villes et dans les autres jardins, et euh, on peut remarquer quand même que c'est des grandes surfaces. Donc, euh, ils ont quand même du boulot. Là, on termine euh, le petit tour avec euh, le responsable du jardin. Donc, il nous explique euh, un petit peu, il nous fait prendre connaissance des différents locataires. Et euh, figurez-vous qu'à Mulhouse, il y a quand même... Enfin à Mulhouse, non, euh, à Mulhouse il y a 130-160 nationalités, donc euh, c'est quand même énorme. Et rien que sur les jardins, là il y a 60 jardins et il y a 31 nationalités, c'est pas mal, donc ça va être sympa. On a, là on a vu un jardin serbe, on a vu un jardin turc, un jardin algérien, là il y a un petit peu de tout, c'est assez sympa. Voilà les premières pépites que je voulais te montrer. Donc ce sont mes amis qui ont décidé d'investir dans ce jardin potager collectif. Si jamais toi aussi tu serais intéressé que tu as besoin un peu de plus de connexion à la nature, que tu es un peu étriqué dans ton appartement et que tes amis aussi que vous avez besoin de pour chercher des choses à faire collectivement ou juste que ben, vous aimeriez bien faire vous-même vos légumes, vos légumes bio, vos légumes frais, alors euh, je pense que l'idée du jardin potager collectif peut être une bonne idée. Comment s'y prendre en quelques étapes pour commencer Essayez de voir autour de toi si tu as des amis, euh, des gens qui seraient intéressés. Voilà, créer un petit groupe de personnes intéressées. Ensuite, vous allez voir sur internet, sur le site de la mairie, mais aussi vous pouvez aller directement à la mairie, voir euh, combien qu'il y a de jardins familiaux dans votre ville, et euh, voilà, les visiter, étudier ce qui correspondrait le plus à vos attentes. Ensuite, vous déposez le dossier, donc avec euh, voilà, les différents papiers, les différentes euh, questions qu'on va vous poser. Et euh, si jamais on vous dit euh, Attention, ça peut prendre trois mois, voire plus, il y a beaucoup de monde en attente. N'hésitez pas à surjouer votre motivation. Comme quoi, voilà, c'est très important pour vous, ça fait longtemps, vous avez déjà eu un jardin, euh, voilà. Je pense que ça peut les intéresser d'avoir des, des profils un peu collectifs, euh, même si peut-être aussi ça peut leur faire peur. De toute façon, je pense qu'il n'y aura qu'une personne qui sera sur le contrat. Mais voilà, n'hésitez pas à surjouer, ça joue beaucoup. Euh, je vous parle en connaissance de cause. Alors, euh, la dernière étape, ben, une fois que vous avez les clés, comme c'est un projet collectif, c'est très important, ça va être la communication. Voilà. Euh, essayez de, de voir comment vous allez, euh, quel est votre objectif, comment vous allez organiser ces jardins. Et euh, voilà, créez-vous quelques petites réunions de départ pour savoir que, vous, pour être bien sûr que vous partez sur de bonnes bases et qu'il n'y ait pas de mésentendus. Ce serait dommage de, de commencer un tel projet euh, sympa euh, sur des embrouilles euh, bêtes et aussi, un dernier point, ça va être la question du budget, puisque c'est important de communiquer sur le budget. Déjà parce que bah, l'allocation location a un coût et euh, il y a aussi bon, les charges en eau, des choses comme ça, Bon, c'est pas très important. Mais il va encore avoir ensuite, suivant votre organisation, tout ce qui va être l'achat de plans, l'achat de matériel comme les bêtes, choses comme ça. Bon, on sait que dans le temps, de toute façon, vous pourrez utiliser les graines ou trouver des graines sur des, des bourses aux plantes ou trouver le matériel sur le bon coin. Ça, c'est sûr, vous pourrez trouver des choses à moindre frais. Mais c'est vrai que vous pouvez se trouver aussi dans l'urgence d'avoir le jardin au mois de juin, juillet, août. Où vous voulez absolument avancer vite pour avoir des, des, des choses rapidement. Et dans ces cas-là, ben, voilà, il peut y avoir des frais ou des choses comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi si jamais vous voulez que je retourne voir pour en savoir plus leur organisation ou leur récolte. Et également, dis-moi si tu souhaites toi aussi te lancer de, dans l'aventure. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à poser euh, toutes ces questions dans, la, dans les commentaires. Et une dernière fois, si tu as aimé cette vidéo, like, partage, commente. Et pour voir encore plein d'autres pépites, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ainsi, tu recevras toutes les nouvelles vidéos que je posterai au fil du temps. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. N'hésite pas à laisser un commentaire. À la prochaine